Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, vous voyez que bien que Super Surfer a changé de version. Voilà, alors my tour. Alors voilà, je viens d'avoir le, le, le, le 18, la 18e mission. Alors, voilà. On va jouer maintenant. Attention, attention. Voilà. Alors, euh, si vous avez vu cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater des nouvelles vidéos. Il faut faire très attention à ça, mes amis. Merci pour les 9 abonnés, je veux dire plutôt les 8 abonnés. Merci pour les 8 abonnés. Merci du fond du cœur. Euh, euh, je veux juste que vous posiez une question. C'est les abonnés qui abonnent à ma chaîne. Euh, je veux, je veux qu'ils me disent euh, ce qu'ils s'il vous plaît. Parce que comme moi, euh, parce que la, la nouvelle version de de la, la version bêta de YouTube Studio, je ne vois pas, je, je ne vois pas les abonnés visiblement. Alors, euh, s'il vous plaît, faites moi ça dans mon cœur. Alors, la dernière fois que que je joue à Subway Surfer. Aou, aou, aou, aou, aou. Hein? <coughs> pardon excusez-moi Voilà comme vous le voyez moi je suis le troisième moi ouais. Alors, euh, ici, ça te euh, fait comme... Euh, bon. Et si euh, vous avez plu cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour pas rater des nouvelles vidéos. 50 euros. Alors, c'est qui qui a abonné à la chaîne, à ma chaîne, merci pour, pour celui qui a abonné à la chaîne, merci tout qu ce que vous, qu vous m'avez fait. Et j'espère, en 2021, j'espère que je vais avoir plein d'abonnés, je vais avoir 20 abonnés je crois. Alors, il faut que vous continuiez à s'abonner. Et surtout, le plus important, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. La cloche, je vais le montrer après parce que celui qui ne, qui ne sait pas la cloche... Alors, je dois me concentrer à ce jeu sur Warcraft. ce que, que youtube il a dit au 1er janvier on va on, on, il va faire une, une nouvelle interface tout le monde il doit entrer personne il doit être dans créateur studio tout le monde il va être dans la version bêta pick up zout vest jackpack mission complète j'ai fait une mission la première mission le 18 Voilà Allez, sois très prudent Hé hey, C'est pas drôle Alors space to continue Alors euh Je vais faire pause. Bon, il trouve six trains on one, one, Is three we have crashing. Je dois utiliser trois handboard. Je dois pas, Il doit pas être craché. Et quand je finis, il doit pas être craché. Il ne pas être craché par quelque chose. Comme par exemple dans les trains dans les trains pour pas disparaître et aussi ne pas frapper les trains avec eux ça c'est difficile ce jeu là ce jeu là est très effectué par des super euh, euh, monsieur pourquoi tu joues à ce jeu vidéo quoi qu'est ce que tu as dit mais j'ai pas connecté à Zoom, j'ai pas arrivé à connecter à Zoom. Alors, alors si, alors, alors si tu le connais, et si tu le connectes pas, connecte avec Facebook et, et Google ou bien dans une autre application. Mais, mais, mais arrête, tu as, il m'a pas marché. Mais pourquoi il n'a pas marché, tout le monde il va l'a marcher. Toi tu es une espèce de mouette. Merci Alors, c'est qui le plus bêton Alors, je ne veux pas que mes utilisateurs et mes, et mes abonnés qui... Mes abonnés qui ont fait à ta chaîne. Euh... Et, et même, même j'ai pas arrivé à voir l'angle vidéo, chaîne, discussion... Euh chaque discussion et à propos alors tu as dû de suivre la vidéo ça c'est un tuto un tuto facile euh, tout le monde doit l'arriver dans celui là c'est un tuto facile c'est un tuto difficile comme l'anglais communauté et l'anglais subscription et l'anglais discussion l'onglet hey, discussion alors euh, la prochaine fois on ne doit pas jouer avec des gaming on doit aider des youtubeurs comme par exemple cette ce espèce de mouette il me dit que moi je suis qui Rien allez moi j'ai entendu arrête de mentir et hey, moi je suis pas menteur bon Un wurdring. Oh ouais. Qu'est-ce que tu as dit J'ai pas parlé avec toi. Regarde qu'est-ce qu'il parle avec moi. Arrête un peu. Arrête. Arrête. Voilà. Un, une clé récupérée. Si tu as 3 Alors euh, Mes petits abonneurs, Si vous avez aimé cette vidéo Mettez un pouce plat Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater de nouvelle vidéo Alors j'espère que le troisième euh, qu Il va venir Alors je dois partir Oh oh oh oh oh Je ne vais pas perdre que j'ai 1 Regardez, j'ai un, un presto collecte douce molle ou une collecte fraîche. Et on voir ce que ça, c'est espèce de mouette Alors, celui-là, encore 90, je ne peux pas m'attendre. Alors, alors, je vais... Alors je dois voir 30 clefs. Oh oh, clef. On dit clef ou bien clé Euh, je sais pas, mais pourquoi tu ne le sais pas On dit pas clef, on dit clé. Oh, je me dérange avec la lettre F. La lettre F, c'est un, C'est une lettre très dangereuse. Non, c'est pas dangereuse. C'est toi tu es dangereux. Oh, ah oui, c'est ça que tu crois. Ouais. Alors, ben, je vais concentrer un jour, sinon je vais avoir un nouveau danger. Un nouveau danger. Je vais me frapper, là. Alors, euh, c'est qui celui-là que tu parles Oh oui, ça, je connais bien. Pendant 5 minutes, 5 minutes, tu vas aller à la baignoire pour, pour te faire la douche, qui est toujours, tu es toujours avec, avec des mouches. Oh, tu es très sale, tu es Alors, si vous avez pu cette vidéo, mettez un pouce bleu. Attendez Qui me fait encore d'étape et me sonne alors bienvenue à lui oh alors oh oh avec crash il est là avec crash ouais avec ça avec les crash. Et moi je vais avoir son crash, j'ai craché. Alors voilà que tu parles. Oui oui oui ça, je parle alors. Alors tu as pas raison. Alors bienvenue à toi. Alors voilà bienvenue. Je, je fais un recordeur. Alors mes petits abonnés si vous avez pu cette vidéo, mettez un pouce bleu. Voilà. On fait à cause de à cause de ce lembrouillage. Ange. Voilà est très dur alors 90 alors je vais collecter alors voilà je collecte sans avoir problème 4 voilà mon doré alors, je collecte alors comme pour toujours si vous voilà, 90 boards de spams. Alors, 353. Voilà. voilà. Hé, hey, tu connais Spongebob Alors, j'ai combien 1, 2, 3, 4, 5. le fois 130. 23 Alors voilà, si vous avez pu cette vidéo Mettez un pouce, abonnez vous voilà, Pour ne pas rater de nos vidéos Bye bye, ciao